Aujourd'hui, j'ai décidé de parler avec vous du cannabis, de ce qu'on entend, des mythes, et surtout d'une réalité, la mienne. Le cannabis est une drogue illégale, et j'ai enfin envie et le courage de vous parler de cette longue période de ma vie où euh, le cannabis a été un remède à mon vide intérieur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Léa, j'ai 27 ans et donc j'ai décidé de parler avec vous de, du côté psychologique et social du cannabis. Et en parallèle de cette vidéo, j'ai sorti une autre vidéo sur ma chaîne qui s'appelle Dans ta tête, donc n'hésitez pas à cliquer et à mettre la vidéo en post pour aller euh, la regarder après. C'est une vidéo qui vous explique comment fonctionne euh, le cannabis dans votre cerveau d'une façon plus précise, comment il agit, etc. etc. Mais je me suis dit que c'était super cool de faire cette vidéo, mais j'avais besoin vraiment de faire toute une prévention et du côté social à travers mon vécu. J'avais pas juste envie de vous faire une vidéo qui parle euh, du cannabis, sans vous parler de, du ressenti en tant qu'addict au cannabis, regardez les deux vidéos, ça pourra vous aider c'est quelque chose que je n'ai jamais porté sur mon visage, jamais quand on me voit ou quand on m'arrête on se dit ah là là cette meuf elle fume grave de cannabis et pourtant dans les soirées quand les autres amenaient de l'alcool moi je ramenais tout le temps du cannabis parce que je n'ai jamais réellement trop bu. Il y a plein de variables qui m'ont amené à fumer, j'ai pas envie de rentrer dans le détail de pourquoi ou comment je suis tombée dedans réellement parce que évidemment c'est rarement solo qu'on tombe dans les drogues et j'ai envie de mettre personne dans la sauce. Ce que je peux vous dire c'est que j'ai globalement commencé vers mes 20 ans. Ce qui est assez marrant, c'est que euh, je n'avais jamais été fumeuse. Je n'ai jamais fumé de cigarette de ma vie. J'étais toujours anti tabac, à faire des crises de nerfs pour que personne ne fume en mode, nah, nah, t'es la meuf relou pour la cigarette. Vraiment moi. Mais je me souviens toujours d'avoir été fascinée par mes potes qui fumaient. Genre du, du cannabis, hein, pas, de, pas de cigarette et tout ça. J'étais fascinée par mes potes qui fumaient. En soirée, donc euh, dans mes études supérieures, j'ai commencé à tirer vite fait dessus, un peu parce que socialement c'était cool et parce que ces gens qui fumaient étaient si chill dans leur vie. À l'inverse de moi, moi qui était très anxieuse et aussi parce que ben, directement je voulais un petit peu faire comme les autres et je me souviens vraiment un soir j'avais demandé à un pote ça fait quoi de dormir quand t'es défoncé et il m'avait dit en souriant parce qu'il était complètement défoncé, je sais pas, c'est comme sur un petit nuage. Il aurait pu me dire que peut-être c'est un nuage mais un nuage qui se trouve en enfer. Finalement ça a été pendant ma deuxième année de post-bac quand j'ai fait genre ma grosse grosse grosse dépression où j'ai passé un an à me coucher à 18h etc que je suis vraiment tombée dans le cannabis j'ai décidé de lâcher prise et de tout oublier, comme dirait si bien Angèle, mais euh, j'étais pas bien, ça a été mon échappatoire. Donc j'ai commencé à fumer de façon très régulière avec cette amie, et j'ai commencé de plus en plus souvent à dormir sur ce petit nuage. Et ça, pendant très longtemps, parce que en toute sincérité, ça doit faire un an, un an et demi que ma vision et mon approche du cannabis a totalement changé. Je pense que de mes 22 à 26 ans, j'ai fumé tous les jours, sans exception aucune. En fait, mon état naturel, c'était celui d'être défoncé. Et dans beaucoup de mes vidéos YouTube, puisque j'étais sur Youtube pendant toute cette période euh, j'avais fumé avant, j'étais dans une très très sombre période, je pleurais pas beaucoup mais je fumais beaucoup et comme j'étais en cours quand j'ai commencé bah, au début je fumais que le week-end avec des potes ensuite je fumais le soir en finissant mes cours et ensuite bah, quand j'ai fini les cours j'ai commencé à fumer tout tous les jours. Et je pense que vraiment la pire période, ça a été l'année où j'ai fait que du YouTube à plein temps. C'est l'année où j'ai été, ben voilà, j'étais tout le temps en train de fumer. Du matin, je me levais, je fumais, jusqu'au soir, je me couchais, je fumais. C'est très flou comme période dans ma tête. Mais j'ai fait ça et des fois, je pouvais rester trois semaines sans se sortir de chez moi, isolé socialement. C'est genre dans mon monde à moi. On trouve toujours, toujours, toujours des gens fumer toujours n'importe où je suis partie en voyage j'ai trouvé toujours de quoi fumer je suis toujours tombée sur des gens qui me disaient oh tu veux pas fumer ben vas-y pourquoi pas évidemment je vais pas vous dire euh, comme euh, toutes ces vidéos j'ai vu en mode ouais j'étais au fond du gouffre etc etc parce que psychologiquement j'étais au fond du gouffre mais ça c'était autre chose parce que j'étais totalement dans le déni total donc pour moi je l'étais pas mais dans ma vie de tous les jours j'étais pas au fond du gouffre quand vous me voyez comme ça vous dites pas bah, elle c'est une meuf défoncée h24 etc j'étais là je me levais le matin je faisais mes ménages je travaillais je bossais, je faisais mes déplacements, j'étais genre là parce que je dosais, c'est-à-dire que euh, je fumais toujours de très petites quantités mais j'étais toujours, toujours, j'avais toujours besoin de fumer, mais assez pour euh, pouvoir avoir ce côté où en mode, euh, t'es un peu dans le flou, mais pas trop. Comme je Doser ma conso, ma conso quotidienne, et eh ben j'arrivais vraiment à avancer dans ma vie. J'ai quand même fait beaucoup de choses, euh, même si je restais trois semaines isolée à voir personne, ben dans ma vie euh, professionnelle, j'ai réussi à avancer. En gros, je dansais globalement entre les gouttes, mais dans ma tête, ça restait globalement le gros flou total. Ben je fumais en mode c'est cool et tout, etc. Mais au bout d'un moment, je me suis dit stop, là il faut que t'arrêtes, c'est pas possible, c'est pas vivable. Pour ça, ben je suis tombée dans la cigarette. Donc j'ai commencé à fumer des cigarettes super tard, j'avais genre 23 ans, et ça a été parce que je voulais arrêter le cannabis. Donc j'ai d'abord fumé de temps en temps du cannabis, puis je suis en médecin en plus je me suis mis dans la clope et le problème qui s'est posé qui est un problème assez basique c'est que je suis devenue accro à la cigarette et évidemment tes, tes, tes, tes joints tu les roules avec du tabac donc j'étais indirectement évidemment Accro au tabac. Et donc j'ai été accro aux deux substances, mais ça j'y reviendrai un tout petit peu après. Et donc au début tu fumes, t'es content, et au bout d'un moment tu dis stop, je vais arrêter. Et donc pour arrêter, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à fumer juste des cigarettes. Ce que je me suis dit de toute façon, euh, si j'ai envie d'arrêter de fumer, j'y arriverai quand je veux parce que moi je suis dépendante de rien. J'ai toujours dit, j'ai pas d'addiction, je suis dépendante de rien. Un jour j'ai compris évidemment que <rire> ce n'était pas si simple. Hein. Donc je fumais, j'avançais. En ce qui concerne le côté social, je suis pas euh, de nature très grande sociable. Donc même si ça se porte pas forcément sur moi, je suis plus du genre à être enfermée dans ma bulle, dans mon monde, etc. Donc ce côté-là, ça, ça m'allait. Et donc ça se voyait pas sur moi. Et je pense que c'est ça qui est le pire en fait, c'est que ça se voyait pas du tout. Et du coup je pouvais mentir à tout le monde et ainsi me mentir à moi-même. Je plongeais la tête la première dans une merde sans fond et je m'en foutais. Je fumais parce que j'étais vide. J'étais un fantôme, je n'avais pas d'identité, gérais en fait dans ma propre vie. J'avais rien qui me rendait heureux, j'avais rien qui m'animait. Et donc du coup je me posais réellement avec ça. Puis dans le cannabis. Il y a aussi tout un côté social, tout un rituel social, comme pour l'alcool en fait. Ça m'a toujours fait un petit peu sourire les gens qui boivent de l'alcool et qui se permettent de juger les gens qui fument du cannabis. Parce qu'aujourd'hui, avec toutes les récentes recherches sur le sujet, on a juste à se checker la main et se dire viens, t'es dans le même bateau, ramons ensemble. On se drogue, que ça soit avec de l'alcool ou du cannabis, pour pimper nos vies. Nos vies claquées, en fait, on ne veut pas accepter ce fardeau qui est que la vie, c'est vide et c'est triste. Genre, c'est pas du tout ce qu'on nous a promis. Enfin, moi, je me suis dit, je me suis fait trahir, genre par des décennies de gens qui me disent oui tu verras quand tu seras adulte la vie d'adulte j'étais pas prête et vu tous les gens qui consomment des drogues je pense qu'on est plusieurs à pas avoir été prêts même en étant globalement dans le déni etc je me suis dit c'est pas la vie que tu as envie de mener c'est pas la vie dans laquelle tu t'épanouis au bout d'un moment genre le cannabis ça ne fait plus effet sur toi tu es toujours aussi déprimé aussi vide et il faut que tu trouves quelque chose qui te passionne et du coup il y a trois ans j'ai repris mes études en psychologie ça a littéralement changé ma vie entière parce que avant je n'avais pas de but géré et maintenant j'ai un but j'ai des objectifs j'ai des choses qui me rendent heureuse et ce vide un que j'avais en moi, que je comblais par euh, la drogue, par les achats, qu il y a plein de choses, il hein. ne faut pas croire que oui, nous on ne fume pas du cannabis, on est meilleur, euh, acheter compulsivement des vêtements sur euh, Zara, sur AliExpress, etc., c'est la même chose, c'est pour combler des vides. Consommer à outrance des choses dont on n'en a pas besoin, c'est pour combler des vides. On est tous à vouloir combler le vide de nos vies. C'est juste qu'on a des manières différentes de le faire. Et je pense pas qu'on soit meilleur que quelqu'un à juger les gens sur leur consommation de drogue ou non. Parce que dans le fond, bah, donc j'ai construit réellement à me construire une identité, à me construire des avis, des opinions, etc. etc. Je suis quelqu'un à l'intérieur de moi. J'ai mis beaucoup de temps à savoir qui j'étais à l'intérieur, à savoir ce que je voulais, qui j'étais réellement. Toutes ces questions auxquelles tout le monde... Et confronté dans sa vie qu'est ce qui va me rendre heureux pourquoi je suis pas heureux tout ça et en fait je me suis dit ces choses qu'on me dit de faire depuis tout le temps depuis mon plus jeune âge les étiquettes sociales me disent de faire et j'en ai marre d'explorer ce chemin qui me conduit juste à ce vide encore plus intense et je veux savoir moi réellement qui je suis en tant que personne commencer à voilà me construire en tant qu'être et non juste en tant que paraître que malgré ça évidemment je traînais toujours mes vieux démons ça ne part pas comme ça c'est pas en mode t'as trouvé le but de ta vie hop hop hop tu le cannabis et c'est fini c'est vachement plus compliqué et là ça a été la descente aux enfers parce que petit à petit je me suis retrouvée dans des situations très bizarres pour euh, avoir du cannabis enfin je veux dire euh, c'est pas légal donc euh, c'est pas toujours facile d'en trouver je me sentais genre de plus en plus bizarre et surtout que j'avais vraiment envie d'avancer dans ma vie et comme je fumais régulièrement j'avais vraiment l'impression cette impression de porter le poids du monde sur mes épaules quand je sortais de dehors dans la rue et que je devais affronter le monde réel mais j'avais l'impression de subir mais j'étais victime du monde de moi-même j'étais en mode ah Genre, je voulais juste marcher, avancer, et genre, mon corps il voulait juste ramper. Et j'étais en mode oh là là, prendre le bus, prendre tout ça et tout. J'étais toujours dans un flou total de ma vie. Et je me disais, mais pourquoi t'as fumé avant de prendre des trucs sociaux Moi qui suis de nature très anxieuse, c'était juste maximiser mon anxiété en fait. Et donc, j'avais des projets. Et c'est comme si, voilà, j'avais des projets, j'étais à vélo et que j'ai décidé de moi-même me mettre mes petits bâtons dans les roues. Genre, la meuf, elle a pas besoin que les autres la font tomber, elle le fait toute seule. Je m'auto-sabote. Et ça, c'est un truc euh, pas forcément en rapport avec le cannabis. Ça a quand même été dans une réflexion du cannabis, ce fait de s'auto-saboter, Je me suis aperçue avec le temps que j'avais plus peur de réussir que d'échouer. Dans la réussite et dans l'arrêt, dont notamment du cannabis, le fait de se dire et après, qu'est-ce que la vie me réserve, je ne connais pas. Je ne savais plus ce que c'était de ne plus fumer. Et j'avais cette peur et cette angoisse de ventre, au ventre, de me dire, il y a quoi après En fait, pour, pour moi, la réussite c'était un petit peu l'inconnu et j'étais pas prête. et Je pense que le pire du pire, ça a été quand j'ai commencé à faire des crises de paranoïa. Euh, des fois, à deux heures du matin, j'étais persuadée que mon appartement allait s'écrouler. Mais vraiment, réellement persuadée. Alors tu à il y avait ma tête qui me disait, mais non, c'est parce que as fumé. Oui, mais imagine tout, mais vraiment genre des scénarios catastrophiques dans ma tête, tous les scénarios un peu anxiogènes que vous pouvez avoir dans votre quotidien. À partir de là je ne kiffais, en fait je kiffais plus du tout fumer donc j'ai arrêté une semaine et à chaque fois bah je retombais. Mon propre corps me disait mais arrête je te fais vomir à chaque fois que tu fumes et tu continues. Je supportais plus du tout que ce soit psychologiquement ou physiquement en fait, je t'arrivais à un dégoût du truc tellement je me dégoûtais, je me haïssais, je me culpabilisais, je passais mon temps à me dire que j'étais qu'une pauvre merde, que de toute façon je réussirais à rien dans la vie. Et en fait au fur et à mesure j'ai compris que le problème c'était que j'étais plus addicte au tabac que au cannabis. Et là j'ai compris la fourberie du truc, parce que moi qui n'ai jamais fumé toute ma vie, bah en fait voilà c'était logique. En vrai je vous en parle aujourd'hui sans honte, parce que je pense pas qu'il faut avoir honte d'avoir été dans le déni, genre c'est quelque chose qui est acté, il faut l'accepter etc. Genre j'étais dans le déni pendant très longtemps et puis je me suis réveillée j'ai vu que j'étais dans le déni donc j'ai compris. Je sais qu'il y a toujours des gens pour juger du style en oh, mode non mais moi je savais, pourquoi t'es tombé dedans, non mais n'importe quoi. Bah ben, je sais pas, peut-être que dans le fond je voulais oublier qu'il y a des personnes nulles et prétentieuses dans le jugement qui existent. Du coup quand tu fumes t'oublies qu'il y a des gens qui sont socialement des gros cons et franchement je comprends pas. J'ai beaucoup du mal à juger alors que vraiment il faut faire le, le, le ménage devant sa porte à dire Oui, non, mais moi je fume pas, moi je suis meilleure, moi je bois pas, moi je fais pas ci, je fais pas ça. C'est bien, très bien, tu veux une médaille en fait, je sais pas, genre, je comprends pas le principe. Faites avancer la science, faites des grandes révolutions au lieu de venir nous casser les couilles parce que nous on fume ou on boit ou on fait des choses. Genre, je veux dire, on a chacun nos, nos problèmes dans nos vies. Si T'avais tant de bénéfices dans la tienne, t'aurais pas besoin de venir te vanter, de faut avoir un minimum d'empathie. En vrai, on s'en fout. Chacun a ses raisons d'y tomber ou non. Mais il faut pas tomber dedans. Je vous le dis sans juger et en vous partageant mon expérience et je vais pas vous dire arrêtez de fumer c'est pas bien vous êtes le démon etc évidemment je pourrais jamais vous conseiller de fumer ça nique vos poumons je pourrais jamais vous conseiller de boire ça nique vos neurones je pourrais jamais vous conseiller de prendre du cannabis ça modifie totalement votre cerveau je pourrais jamais vous dire quoi faire de vos vies je pourrais jamais euh, vous influencer sur cette route là les drogues c'est pas bien c'est quelque chose qui va vous faire du mal que ça soit psychologiquement ou physiquement sur le long terme vous êtes libre encore une fois de mettre comme moi je l'ai fait vos propres bâtons dans vos propres c'est juste que je veux que vous ayez conscience de ce que c'est. Mais du moment où ça devient un mode de vie, un pansement, quelque chose pour vous éloigner de cette réalité qui est trop dure, c'est vraiment à fuir. Faut aller voir un médecin, euh, faut aller voir un psychologue. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que le cannabis c'est fort de ouf. Et donc comme au début c'est archi cool et tout ça, tu t'en sers un petit peu comme des antidépresseurs, t'as balle de dopamine et tout ça et tout ça. Et bam là, coup du lapin. Il n'y a plus rien qui fonctionne, il n'y a plus rien, t'as plus de plaisir, t'es juste dans le mal, t'es juste à perdre du temps, t'es juste dans un état léthargique avec un estime de soi au plus bas. De ça, tu te culpabilises parce que tu sais que c'est pas bien puisque c'est illégal, t'as l'impression d'être un démon, t'as l'impression d'avoir raté ta vie, c'est l'échec total, etc., etc. Le plus marrant dans tout ça, entre guillemets, c'est qu'on ne meurt pas du THC. C'est le tabac, mais le THC en lui-même, il modifie juste le cerveau, ça vous tue pas. Un inverse de l'alcool qui tue... Alcool, On y reviendra plus tard dans une vidéo sur la banalisation de l'alcool qui me pose un très très gros problème. Au vu, encore une fois, des... des des recherches sur le sujet. On ne fait pas d'overdose de THC. On, au plus gros, des calmes, des, des pas calmes, du coup tu vas faire une crise blanche bien sale, tu vas vomir ta race, etc. Déclencher, ça, ça arrive aussi, tu vas déclencher des maladies psy, notamment avec les schizophrénie, etc. Mais je vous ferai un format sur dans ta tête plus précis sur le sujet des maladies psy et du cannabis. Et c'est surtout là où je mets un gros warning. Encore une fois, j'en je, ai parlé dans la vidéo là, mais l'adolescence, euh, éviter les drogues au maximum à l'adolescence et attention avec les troubles psy et euh, tout ce qui est psychotrope, évidemment, notamment le cannabis, puisqu'en modifiant le cerveau, ça peut jouer sur les maladies psy. En fait, en fumant du cannabis, c'est notamment sur le long terme, c'est-à-dire à, à l'âge adulte, etc. Parce que c'est vraiment un sujet, enfin, les addictions, etc., que ce soit l'alcool, etc., j'ai essayé de... Et de me renseigner auprès de plein de personnes de tout âge, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont fumé du cannabis toute leur vie, qui ont beaucoup de regrets parce qu'en fait, tu passes à côté de ta vie, tu passes à côté de plein de choses. Et encore une fois, la vie, c'est long. Genre, tu vas te dire pourquoi aller dehors, pourquoi se saviser, pourquoi avoir des gens, pourquoi faire du sport, pourquoi activer la dopamine de façon naturelle alors que je peux avoir un max de dopamine juste en roulant un joint. Et du coup. C'est un cercle vicieux dans lequel tu t'enfonces et dans lequel tu ne trouveras jamais, jamais le bonheur. C'est sûr et certain. La drogue n'est absolument pas la solution. En ayant fumé et en ayant pris beaucoup de recul sur tout ça, je veux vraiment pas vous dire parce qu'il y en a qui ont l'impression que je dis que l'alcool c'est pas, c'est grave et que le cannabis c'est pas grave. Non, aucune drogue n'est bonne et je veux vraiment le signaler. Et en vrai, je pense que bah, peut-être que le cannabis vous tue pas, certes, et finir par avoir des, des, des délires, des, des crises psychotiques, de paranoïa, etc. etc. Et ça, c'est quand même un gros problème avec le cannabis c'est pour ça que je. je je vous dis tout ça. Un jour, j'ai craqué. Des fois, je, je sais pas, j'ai un, un élan de dans ma vie, je soulève des montagnes. Alors ça arrive pas souvent, genre des fois je soulève une montagne, et après je dis c'est bon. Je sais pas comment j'ai fait, je me suis un peu manipulé la tête, le cerveau, etc. J'ai décidé d'arrêter de fumer, genre totalement. J'étais dégoûtée. L'odeur de la clope me faisait littéralement vomir, sentir cette odeur de tabac froid. Genre, je suis passée à fumer genre des paquets par jour, à être dégoûtée par l'odeur du tabac. Mais vraiment très rapidement. Donc j'ai arrêté bah, le cannabis et tout pendant, genre, pendant 4, 4 mois et quelques. Et là il y a Monsieur Macron qui nous a annoncé le confinement. Donc, tu dis toujours t'inquiète je de dire une latte. Ensuite, tu dis OK, ben bah, j'en fume un. Ensuite, OK, j'en fume deux. Ensuite, foutu pour foutu, tu fumes tous les jours. Et puis, tu replonges facilement, surtout pendant le confinement. Et à chaque fois que j'ai pas fumé, j'ai envie de fumer. Et quand je fume, je me dis toujours mais pourquoi, pourquoi, pourquoi t'as fumé Parce que à chaque fois que t'arrêtes dans un temps, bah, au début tu reprends la cannabis, bah, t'as de nouveau la dopamine qui fonctionne super bien et du coup tu dis ah c'est trop bien et puis au bout du troisième c'était plus du tout bien. Mais par contre, je tiens à préciser juste, euh, je n'ai jamais refumé de cigarette depuis euh, ce jour-là, plus aucune cigarette de ma vie, donc ça c'était quand même bouclé. J'étais super chère de moi. Ça sert à rien donc arrête la cigarette. Et du coup je me suis dégoûtée littéralement de la cigarette, mais psychologiquement pas tant du cannabis parce que je me trouve une excuse à fumer du cannabis moins que la cigarette. Et ensuite, ce qui s'est passé après ça, c'est que bah, la vie a repris, etc. Et moi, j'ai commencé vraiment à espacer de plus en plus le fait que je fumais. C'est-à-dire que des fois, je ne fumais pas pendant une semaine, et après, je fumais un jour, et puis je ne fumais pas pendant une semaine, et je fumais un jour. Et euh, en octobre dernier, je me suis dit, c'est plus possible, Léa, tu arrives euh, bah, à tes 27 ans, tu vas avoir 30 ans dans 3 ans, tu ne peux pas continuer de fumer, tu ne peux pas faire ça. Tu as plein de projets dans ta vie, des grands projets, tu pas envie d'avoir des, des séquelles de ta vie passée dessus. Il faudra que j'en parle aussi, mais du coup, euh, <rire> j'ai arrêté le canal de façon... voilà je me suis dit stop tu arrêtes et les premiers mois ont été très spéciaux euh, parce que je suis très active très avec une parole très active je parle beaucoup je parle très vite <rire> la preuve de cette j'avais donc trop d'énergie et en fait fumer ça m'avait grave aidé à canaliser le fait que j'ai trop d'énergie ça m'avait aidé à me poser etc et là moi j'ai arrêté de fumer et à chaque fois que j'arrête de fumer je me retrouve avec juste ma boule d'énergie j'ai l'impression qu'on me la donne le matin on me dit tiens occupe toi-en des fois je me retrouvais à 23h en train de faire des roulades faire le ménage à vouloir déplacer tous les meubles de la maison je me, suis, je me remettais à rêver je me remettais à être plus heureuse à plus épaisse mais après ça prend du temps de tout se réinstaller genre ça prend minimum 2-3 mois très doucement c'est pas du jour au lendemain t'arrêtes de fumer hop hop hop enfin il y a des choses que tu sens directement genre l'énergie le, le sommeil non c'est long le sommeil j'ai retrouvé goût pour les aliments j'ai retrouvé mon odorat enfin bref il y a eu plein de choses et ah oui le fait que j'ai eu le covid et que j'ai cru que j'avais perdu mes poumons ça m'a aidé aussi à arrêter de fumer je donc du, du coup je me suis mise à faire du sport et des, des fois je me mets à courir le dimanche je me dis putain si la de d'il y a un an te et voyait aujourd'hui elle dirait mais qu'est ce qui se passe t'es en train de courir tous les dimanches je fais du sport tous les jours tu respires je, tu es plus dans un flou total tu vite habitué active, tu es acteur de ta propre vie. ça m'était pas arrivé depuis des années, il m'arrive en toute sincérité de fumer encore de temps en temps. Et je sais pas trop où je me situe entre le fait d'arrêter pour toujours et ne plus jamais fumer, parce qu'il y a toujours cette sphère infernale qui fait que tu retombes dedans etc etc. Bon là c'est encore d'autres pensées que je vais pas euh, déblatérer ici. Pour moi, bah, fumer c'est comme euh, boire voilà, un verre d'alcool, euh, sauf qu'il y en a un des deux qui est socialement cool et admis, et l'autre qui est euh, vu comme le démon suprême. Du coup, si on donne aux gens l'autorisation de boire un verre de temps en temps, euh, avec des, des informations tellement fallacieuses pour faire croire que c'est normal. Est-ce que fumer de temps en temps, quand boire un verre de temps en temps, c'est bien, etc. Moi, je pense qu'il vaut mieux éviter tout ça. Donc, j'aimerais bien euh, ni boire ni fumer. Socialement, c'est dur, je trouve que c'est un rituel social. Et c'est ça qui me pose le plus de problème, c'est le social, en fait. Quand je, je, je suis, moi, chez moi, etc., passe des mois, des jours sans fumer, sans même y penser, sans me dire, ah, j'ai envie de fumer, sans me dire, j'y pense pas du tout. Mais socialement, cadre social, bah, qu'il y a des gens autour de moi qui fument, bah, ça me donne envie, évidemment, de fumer. Et je pense que ça, c'est l'étape finale, en fait. Moi, je vous dis vraiment de pas tomber. Jamais dedans parce que en vrai c'est un puits sans fond. Parce que bon, euh, quelle est la bonne dose, la limite, etc. Surtout qu'avec le cannabis, je trouve ça très insidieux parce qu'encore une fois, c'est illégal et c'est encore plus dur à gérer la consommation quand c'est illégal. Parce que le fait de galérer à en trouver, ça fait que ça rend la chose la plus, plus rare et qui fait que du coup, tu vas avoir tendance à un peu comme l'alimentation, à te frustrer, à te dire c'est pas bien, c'est le démon, etc. Du coup, quand t'en as, comme tu t'es tellement frustré, bah, tu vas te sauter dessus, tu vas être en mode oh, je vais tout fumer très vite, comme ça j'arrête très vite et puis tu re etc. Enfin bref, ça c'est encore voilà une autre pensée que je vais pas déblatérer ici parce que la vidéo est assez longue. Voilà, je vous ai raconté toute mon histoire et tout tout mon ressenti dessus. Mais aujourd'hui je suis sûre d'une chose, c'est que si je pouvais retourner en arrière, je suis sûre de ne vouloir jamais savoir à nouveau ce que c'est de dormir sur un petit nuage. J'ai perdu trop de temps, trop d'énergie, trop de choses dans ma vie. Mais faut savoir que si vous restez trois mois sans fumer que vous recraquez, c'est déjà quand même trois mois de gagné et plus ça va aller, plus vous aurez de facilité à réarrêter et à vous éloigner de tout ça. Et faut pas à chaque fois vous dire je suis une pauvre merde je vais mourir, etc. Toujours des jours cumulés sans fumer et c'est des jours bénéfiques pour votre santé mentale pour votre physique, pour le reste de votre vie. Et euh, le meilleur conseil que je peux donner, c'est trouver quelque chose qui vous anime, qui vous motive et évidemment de vous faire suivre par quelqu'un. Ça peut énormément vous aider, il y a des psys qui sont juste là pour vous aider. Il y a des groupes de soutien pour le cannabis, il ne faut pas avoir honte. Et pour l'alcool aussi, pour il ne faut pas avoir honte. Donc voilà, la dimension sociale, c'est quand même la dernière et pour moi, c'est la plus dure à atteindre. Je sais qu'aujourd'hui, je peux dire non, je sais dire stop. Je sais que je peux rester des jours, des jours et des jours et des jours et des jours et des semaines, des mois, sans y penser, sans en avoir envie. Je suis heureuse d'en être là aujourd'hui. Alors je dis pas que le combat est terminé, gagné, euh, voilà voilà, hein, mais euh, j'ai déjà fait le plus gros et le plus dur, et euh, je veux continuer sur cette voie, c'est sûr. Évidemment, encore une fois, j'aurais préféré ne pas tomber dedans, mais personne n'est parfait, on a tous nos failles, et dans le fond, on essaie tous, euh, tous d'exister comme on peut. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Youtube, à vous abonner si vous avez été désabonné, à mettre un petit like, un petit commentaire, à partager vos expériences et à aller voir l'autre vidéo complément dans la tête, sur ma chaîne Dans Ta Tête.